C'est quoi les tenues pour la Saint-Valentin Euh... Il pleut. Est-ce qui était ça ouais, ouais. le 11-11-2011 Le 11-11-11 Et eh oui. Voilà. La Dizoneur 2 qui fait le 11-11-16, c'est moins la classe. Ouais, mais <rire> on peut pas refaire 2011 tout le temps. Hein. Ils, euh, ils auraient pu, pu 11 /11 faire 16-16-16 quand même. Hein. Euh... J'ai des modes de classe, j'ai une boîte à sucre et... Euh, et deux ailerons de requins. Je veux du sucre. Tiens, Nice, j'ai des ailerons de requin pour toi. Oh crotte, on est marre. Oui. Oh rien de moi. Ces petites tempêtes, ces petites côtes. là Ça, c'est un coup de foudre. Ah Nice, regarde, un trou. Bah en fait, je viens de sauter dedans déjà. Oh. Bah. Bah. Ah, ça c'est du prêtre. Tu tires sur quoi, là Il y a des ennemis Ah ouais Mais non, c'est pas moi Ah non Becno Odunk Ah non, ça on le swing tuer? quand il peut tuer. Ah oui, mais niveau oh. 34. Ouais, d'accord. Ah, mais je peux même les tuer, moi Tu nous wow. enlèves Oui, Mathieu, bah, tu peux nous enlèver une fois qu'on va arriver à Ah, ah bah là, même avec du lag, on va y arriver. Oh, <rire> Ça fait We both oui. Les coordonnées up, Vous avez entendu aussi, Ouais, faut les ballons. Aussi. Et si vous trouvez ouais. des poissons, on peut partir à la pêche. Ça fait des... Mais les poissons, euh, oh, comme des, poissons. Dans des poissons. des bocaux de that poissons Pêche ah. Oh Oh Oh Considering the drinking age here is probably like birth, I guess it's okay to drink this stuff. Not bad, not bad. I some shootgun stuff. Reviens! Où est le pognon <rire> <rire> Mais si tu le tues, comment tu veux qu'il répondent? On, on peut Sometimes, le balancer. Meme net, but instead they'll track you down. fire your house. Ah, hey, with all this talk of marriage, I'm curious. Was there ever a Mr. or Mrs. Vault Hunter in your life There was once an older man. He's dead now, of course. That's looking lovely. All right, better deliver that silly ass potion and do the dumb marriage. And give the baby back. Yeah, and whatever, ah bon do the thing. le <rire> laisse pas ici, sécher. Ah Il y avoir des potions. Hein. Attends, je vais pêcher Pêche Alors Moi aussi Wow oh. Quand j'ai laissé ça, qui est fait... et j'ai Ouais, les musiques sont sympas. Ouais <rire> J'aime bien les docteurs ah en faisant rien pour ça. Ça pue. Enfin, moi je dis ça. Il veut pas me marier. C'est quoi cette équipe qui aime pas les ballons Tous les joueurs doivent être là. Mais je voyais bien de là-bas, moi. Voilà. Ah ah! Ah! <rire> oh bah! Ah non, c'est un poisson! Mais quoi, je suis trop fort, bon, ça fait un. <rire> On a gagné une tête! Euh. Youhou! ah bah, dommage! <rire> <rire> <surent> Moxie, I feel a sharp pain in my hypothetical stomach. Though she is my mother, <laughs> I feel an intense love for her. Is this normal? Not really. Oh, hey, Bolt Hunter! Uh. Oh, you're crazy! sorry. worry! Keep worry! Keep Je suis protectionniste, pardon. Nice <inaudible> <gasps> C'est pas une canne à pêche, ça, c'est un coffre. Pas grave. Il s'appelle Moby. Il le chanteur. Et qu'est-ce qu'il y a dedans wow. oh, Que des trucs pourris Drowning burn victim Wear this wig and love me forever um, No Here is a scar, The universal sign for Freudian lust Marry me immediately Moxie My love for you keeps my gears turning Just as sure as that can of smelly grease Marry me Vault Hunter, go kill Bot. Oh, On peut choisir je de, de Falcad et de tout le monde Moi aussi <rire> Je trouve ça trop drôle de le voir harceler tout le monde. Je oh, Sounds like Non! C'est vraiment un contre-cœur. Parce que tu peux récupérer le noyau de Lia avec ce qu'on lui a fait.